Nous voici à Medjugorje, lieu d'apparition mondiale comme l'a voulu la semaine Marie a longtemps cru que le monde reviendrait vers Dieu, puis elle a compris qu'elle devait intervenir, car l'amour disparaissait peu à peu des cœurs. Elle est rentrée dans un grand combat contre le mal. C'est le rôle que lui a donné Dieu. Le péché est rentré par une femme, et c'est une femme qui sauve le monde. Dieu nous a envoyé Marie, et aujourd'hui elle est à Medjugorje et du corbier est une grande grâce, elle permet notamment d'expérimenter la prière chaque jour avec les instructions de Marie, avec ses corrections, ses encouragements, car en effet tous les 25, elle donne son message pour nous parler directement. Dans cette vidéo, j'ai regroupé quelques photos prises un peu partout dans le monde, puis je crois surtout qu'elle vient du cœur de Jésus, pour nous motiver et nous encourager dans, on doit le dire, ce monde difficile.